s'il vous plaît, nous allons lire le psaume 82 psaume chapitre 82 nous lisons la parole du Seigneur psaume chapitre 82 nous lisons la parole du Seigneur Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu il juge au milieu des dieux Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants Rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent, délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes Vous tomberez comme un prince quelconque Lève-toi, ô oh Dieu, juge la terre Car toutes les nations t'appartiennent Amen Par ceux qui vivent Je n'ai rien à craindre Mais l'endemain s'assumer entre ses mains nous vivons également aussi, et c'est pourquoi nous nous réjouissons encore de ce temps béni que tu nous donnes sur la terre, parce que nous savons avec certitude que nos lendemains seront meilleurs en notre paix. Oh Dieu, quand nous passerons de ces moments, pas de Dieu, ces temps pour entrer l'éternité, Seigneur. Oh, quel merveilleux moment cela sera, mon Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni pour nous avoir accordé cette grâce, voir également aussi prendre part à ce que toi, tu es en train de pouvoir faire notre Dieu, en Afin fait, qu'aussi nous soyons aussi rassurés que quand ce moment-là viendra, tu seras là, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Tu as témoigné cela, tu as prouvé cela, bénémoine, Père Saint-Dieu. à ceux que tu as choisi toi-même, que tu as dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, mon sauveur. Merci encore pour ton amour et ta bonté. Merci vraiment, Père oh Dieu, pour le pardon de nos péchés, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu nous purifies, tu nous sanctifies, mon roi. Tu nous consoles encore davantage, mon bien-aimé Père Saint, Dieu. Tu continues à pouvoir nous éclairer, mon bien-aimé Père. Merci pour ce que tu as fait dans les temps passés. Avec ceux qui nous ont précédés, bénémoins, pas du tu as montré aussi ta fidélité, aussi bénémoins, Père, au oh Dieu, pour démontrer aux gens au que tu n'as pas changé, que demain, le même Dieu. Ah, Père, nous te remercions réellement pour ce que tu as fait et ce que tu continues à voir faire, mon bénémoins, Père, sans Dieu. Tu as réellement aussi fortifié aussi notre foi, Père. Louange et honneur à toi, toi qui es donateur de tout don, excellent Père. Merci pour le cantique, merci aussi pour l'adoration, merci aussi pour ton peuple encore présent dans cet endroit dont le cœur et l'esprit et l'âme aussi est présent ici, de mes pâtes de louer de tout leur cœur mon béni père de être réellement attentif à ce que tu es présent béni pères de aussi à ce que tu agiras encore parmi nous béni père Dieu à la distraction père Dieu parce que nous te désirons encore davantage père merci pour chaque chaque qui a été chantée béni père au Dieu merci aussi pour le psaume merci pour ton peuple à toi puissant aussi de loin comme des prient aussi béni père qui sont aussi bénis père quand nous avons ainsi prié au nom de Jésus Christ amen que notre Père Céleste soit béni vous pouvez vous asseoir. Amen. Nous implorons la grâce du Seigneur qui nous accorde effectivement aussi de pouvoir vivre comme au jour d'autrefois quand le Saint-Esprit agissait. Amen. Je crois que nous avons ce désir là au plus profond de notre cœur de ce que nous puissions vivre ces temps et les moments que le Seigneur a promis qui nous a aussi accordé aussi la grâce aussi de vivre aussi dans les temps Enfin, que nous puissions aussi nous préparer de la bonne manière, et surtout, comme l'Écriture le dit profondément, et cela est la vérité, que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et aussi en vérité. Ce que nous avons besoin, c'est de pouvoir aussi réaliser que le Seigneur a donné tout ce qui était nécessaire pour que nous puissions être de ceux-là dont Dieu a vraiment besoin. Il a pourvu pour que nous puissions avoir l'Esprit, donc le baptême du Saint-Esprit. Il a pourvu pour que nous puissions avoir la vérité, comme il a dit, « Ta parole est la vérité ». Il ne nous a pas laissé seuls. Il ne peut pas dire quelque chose et à quel effectivement, il ne peut pas arriver à pouvoir accomplir pour nous. Mais s'il si a eu à pouvoir dire que cela doit être ainsi, c'est que nous réalisons toujours que le Seigneur a toujours donné le moyen pour que nous puissions y parvenir. Nous le remercions vraiment du fin fond de notre cœur, ce que quand aussi nous lisons les Saintes Écritures, cela que nous arrivons à pouvoir les connaître aussi dans la phase et l'ouverture qu'il nous donne de pouvoir le connaître, parce qu'il dit à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. C'est ça que nous avons comme grâce aussi, de pouvoir savoir que il, il, il, il est le Dieu qui pardonne. Et c'est aussi quelque chose de merveilleux de pouvoir réaliser que le pardon est quelque chose qui est important pour Dieu. Parce que si Dieu ne nous pardonne pas, il n'y a pas de communion entre lui et nous. C'est pour ça que vous devez comprendre que Dieu ne peut pas refuser de nous pardonner. Le seul péché que Dieu ne peut pas arriver à pouvoir nous pardonner, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Et ça, euh, je crois que tout enfant de Dieu véritable ne pourra jamais chercher à pouvoir blasphémer contre le Saint-Esprit. Mais nous devons prendre garde, frères et sœurs, et, parce que euh, le diable est tellement fin dans sa façon de pouvoir faire les choses et qui peut nous laisser sur une pente où sans se rendre compte on glisse. Vous direz mes frères, est-ce que c'est vrai Vous savez, la Bible a toujours été vraie et ce qu'elle dit est toujours vrai. Si nous prenons dans le livre, je pense des Hébreux, cela que nous comprenons, que que nous avons besoin encore plus d'avantage d'être très attentif et vraiment dans un état respectueux, effectivement, à l'endroit du Seigneur, notre Dieu, parce que et, si nous marchons, effectivement, sur un chemin, comme on dit et, Trois et resserré, c'est le chemin qui mène donc à la vie. Dans les livres des Hébreux, je pense qu'au chapitre 6, je voulais juste lire je veux dire lire cela, je pense que simplement lire pour que nous puissions voir ce que c'est. Hébreux, chapitre 6, donc juste, je vais citer cela pour lire effectivement. Regardez, je crois que nous, nous, nous pourrons, je pense que ça doit être dans les Hébreux, chapitre 6. Regardez, je crois que c'est titre. Euh, cela aussi, si Dieu nous a Ah, voilà. C'est Hébreux, chapitre 6. Et il nous dit, um, regardez, c'est ce, ce qui est extraordinaire, c'est la manière dont les choses sont dites et placées. Verset 4, il dit, car il est vraiment impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, vous voyez cela Avec, euh, Éclairés on parle, Saint -Esprit, éclairé par le Saint-Esprit, éclairés par au travers des de saintes écritures, où Dieu lui-même, effectivement, aussi... Euh conduit des choses, et vous pouvez dire, « Mais frère, comment est-ce que cela est impossible? Juste encore, pour nous puissions comprendre cela, si nous nous ramenons dans les scènes Écritures, lorsque ce peuple ici d'Israël est sorti. Et, et, et les scènes Écritures nous disent vraiment d'une manière assez claire des choses qui, qui quand parfois nous-mêmes nous regardons, nous disons, « Mais nous, ne sommes pas encore arrivés à ce point-là, parce que dans les livres, je crois, nous retenons, pour ici, nous allons d'abord à un Corinthien, je pense, je pense que un Corinthien aussi, si Dieu... C'est un Corinthien, je pense, où, où cela, il est donc parlé. Bon, on va voir si c'est un Corinthien au chapitre 10, nous pouvons tout voir, c'est hein, si cela. Voilà, je crois que nous pouvons juste prendre un Corinthien au chapitre 10, 10, 10. C'est cela. Il dit ici une chose, effectivement, 1 Corinthiens chapitre 10, euh, euh, verset 1, il dit, euh, frère, frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères. Alors, vous savez, non en parlant de nos pères ont tous été sous la nuit Vous comprenez cela Donc, okay. La Bible nous fait comprendre qu'effectivement, que quand ils sont sortis d'Égypte, effectivement, que le Seigneur Dieu, le Dieu d'Abraham, qui euh, appelait Abraham, effectivement, il lui a fait les promesses, effectivement, il les conduisait euh, dans la nuit sous la forme de la colonne de feu. Et dans la journée, effectivement, sous la forme de colonne de nuée. Donc sans effectivement, merci beaucoup. Sans effectivement, c'est quelque chose que dont les scènes écritures nous montrent que ils étaient témoins de ces choses que vous et moi en fait de nos yeux on n'a pas vu. Mais en fait eux ils pouvaient voir cela. Ils voyaient qu'effectivement que les dieux dont on leur a parlé, hein, qui a dit que je suis le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le dieu de vos pères. et Ces dieux-là ils se manifestaient, on pouvait le voir. Donc dans la journée, on voyait cette colonne de nuée qui était là, qui les conduisait. Donc ils savaient certainement que ce n'était pas l'homme qui nous conduisait, c'était Dieu, et conduit par l'homme pour nous conduire. Donc ils voyaient ça. Et la nuit, cette colonne de feu était là pour pouvoir veiller sur eux. Ils la voyaient. Et, et, et regardez encore, il continue ici en disant que, il dit, mais, il dit qu'ils qu ont tous passé au travers de la mer, chose que toi et moi, nous n'avons pas expérimentée. C'est-à-dire que ces gens-là étaient naturellement naturels et ils voyaient que la mer s'ouvrait. Chose que toi, tu n'as pas vu. Vous comprenez cela Donc la mer, s'est ils ont vu que c'est Dieu vraiment tout puissant. La mer s'est ouverte, effectivement. Et ils ont marché au sec. Traversant, regardant vraiment avec leurs yeux, hein, cette muraille, effectivement, ici à droite et puis à gauche. Et ils traversaient au milieu. Et ils sont arrivés jusqu'à la fin. Dieu est bon frère. Ils ont vu de leurs yeux... Pas qu'ils avaient commencé à dire, bon, je crois c'est nom Ils ont vu de leurs yeux que Dieu les a vraiment sauvés. Ils ont traversé, et puis maintenant ils ont regardé derrière, que l'armée des pharaons avec Pharaon venait, le poursuivait le poursuivait, le, poursuivait, le poursuivait, le poursuivait effectivement. Et puis qu'il est passé, ce même pharaon et son armée est rentré dans les eaux. Donc l'armée des pharaons est rentrée dans les eaux. Donc, passer aussi d'où le même chemin qu'ils ont passé. Et c'est là qu'ils ont vu la différence. Que Dieu est vraiment notre Dieu. Pas les dieux des Égyptiens. Et voilà que quand ils se sont rentrés, effectivement, ils ont vu de leurs yeux, que les eaux les ont recouverts. Mais il n'y avait pas un, un fils d'Abraham qui était mort là-dedans. Parce qu'il fallait dire, dire oh, c'était par hasard. Non, il n'y avait pas de hasard parce que si c'était hasard, il serait aussi mort avec l'Égyptien. Là, on a vu que Dieu a attendu que chaque enfant d'Abraham. La portée d'Abraham soit traversée, soit mis en sécurité, maintenant il dit maintenant je m'occupe des autres. Amen. Frère et sœur, nous avons un Dieu qui, qui est toujours vivant, frère. Amen. Et qui a donné vraiment des preuves. Pour que toi et moi aujourd'hui, sans l'ordre d'un doute, on dit, mais vivons par la foi, on dit, mais c'est la vérité. Parce que d'abord Jésus qu'on a vu ça. Maintenant, je peux croire aussi. C'est ça, frère c'est, et c'est là, c'est là la douleur de Dieu de ce que, ayant démontré même dans les naturels. Et puis, écoutez très bien, nous continuons à dire, mais, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment, pas naturel, mais spirituel. <rire> bien sûr que oui. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Vous voyez. ils avaient besoin de manger du pain. Ils n'avaient pas de boulanger. Ils ont voulu tenter Dieu. Vous dire, mais est-ce que Dieu saura-t-il de donner du pain à nous tous qui sommes ici effectivement? Eh bien, Dieu a fait en sorte qu'ils qu puissent manger du pain. Et, et la main est tombée. Et puis, ayant et mangé le pain, les filles se dit, ah, nous voulons manger la viande comme on était donc là-bas en Égypte, manger quand même la viande. Ils se sont dit, mais ce n'est pas possible parce qu'ici dans le désert, il n'y a pas de chèvre, il n'y a pas de mouton, il n'y a rien. D'où viendrait donc la viande <rire> Mais les dieux que nous prions est un dieu surnaturel. Et c'est comme ça que Dieu a fait venir les cailles. Ils en ont mangé. Vous avez mangé des cailles, vous Vous savez comment ça donne c'est vraiment une chèvre, bon, il y a beaucoup de chèvre. Oui, oui, oui, oui, c'est comme ça la crée. Et, et, et ils en ont mangé, ils en ont eu tellement qu'ils ont mangé, ils ont mangé la viande qu'ils voulaient effectivement. Et maintenant, quand ils avaient soif, parce que ici on nous fait savoir qu'ils ont ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. C'est là que ça touche. Et c'est là que ça touche mon frère et ma soeur. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel. Vous le suivez? Et ce rocher n'était une autre personne que Christ lui-même. Vous voyez pourquoi il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Donc il n'est pas aujourd'hui, il a toujours été. C'est Jésus a toujours été. Vous voyez, frères et sœurs, si dans les temps passés, ce même Seigneur Jésus-Christ a agi comme ça avec eux, ne serait-il pas capable encore aujourd'hui de le faire aussi avec nous Parce que nous aussi, nous sommes aussi dans l'exode. Bien sûr, mais c'est lui qui nous a fait sortir. Sortez du milieu de mon peuple. Nous avons entendu sa voix et nous sommes sortis. Eh bien, nous devons rentrer quelque part on sort pour entrer quelque part. Donc on comprend ici qu'effectivement que ils ont eu à pouvoir passer par des choses tout à fait extraordinaires qu'ils ont vu de leurs yeux, qu'ils ont qu ils ont pu arriver à pouvoir boire un rocher où il n'y avait rien. Et Moïse, et, et on lui dit, mais, mais, mais et frappe le rocher, il et, et, et frappe le rocher, il sort du rocher. Par le rocher, eh ben il parle au rocher, il parle au rocher, il le sort du rocher. Donc ils ont vu de leurs yeux que Dieu faisait des choses extraordinaires, surnaturelles. Et ils ont pris part à cela. Mais l'Écriture nous fait part effectivement aussi plus loin. et dit mais, mais, pas tous, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. <rire> et tout ça, dans la mer rouge, ils n'ont pas péri. Hein. Mais tout ça, mon frère et ma soeur, c'est là que c'est douloureux pour vous et moi. Tout ça, après avoir goûté aux choses vraies, pas que bon, ils avaient quelque chose de peut-être. non. Ils avaient vraiment la chose vraie. Ils avaient un, un prophète de Dieu, il avait Dieu lui-même, effectivement, ils avaient Dieu qui leur donnait tout ce qu'ils avaient besoin. Ils s'occupaient même de leurs chaussures, même de leurs vêtements, pendant 40 ans. Dieu veillait à leur garde-robe. Donc tout était... Donc ils ont vu cela. C'est pour ça que quand Dieu vraiment se met en colère contre quelqu'un, c'est que vraiment la personne a été trop loin. Parce que... Là, nous pouvons comprendre que qu'après... Alors, nous revenons dans les Hébreux. Regardez bien comme les Hébreux. Nous disons tout à l'heure, effectivement, qu'est-ce qu'ils nous disent dans les Hébreux. Là, ils nous font comprendre. Une chose, c'est que le chapitre 6. Alors, il dit ici... Voilà. chapitre 6. Voilà. Il dit... Voilà. Il dit... Euh, il dit, euh, voilà. Car il était impossible. C'est important. Il était impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes... Vous suivez cela qui ont eu part et là on nous éclaire maintenant, parce que vous voyez que deux on nous a parlé effectivement qu'ils ont bu au rocher, qu'ils ont mangé notre espèce, vous vous souvenez non 1 Corinthiens c'est 10, et puis on nous fait comprendre qu effectivement que malgré tout cela, c'est quand même la plupart d'entre eux périrent donc dans les déserts parce qu'ils ne furent point agréables à Dieu, malgré ce qu'ils avaient reçu. Est-ce que vous suivez c'était pas autre chose. Il est buvait un rocher qu'on appelait Christ. C'était Christ, donc c'est cela, effectivement, que ce n'était pas un, un, un, quelque chose d'autre, effectivement. Et ici, on nous dit effectivement que ceux qui ont goûté le don céleste, et puis aussi qui ont eu part au Saint-Esprit. Combien nous dansons aussi dans l'esprit, combien nous sommes, euh, quand euh, nous sommes dans la présence du Seigneur, la, la joie et le Saint-Esprit agissant, nous-mêmes aussi transportés. C'est pour ça qu'il faut faire toujours très attention. Ne restez pas dans les habitudes, oh, parce que je crois que j'ai dansé dans l'esprit, tout est accompli. Non, messieurs. Oh, parce que, parce que, ne faites jamais des déductions avec les choses de Dieu. Jamais. Nous l'avons entendu avec vous, je pense, c'était mardi où nous avons lu dans les, dans les livres des Romains où il dit que l'esprit, donc, c'est-à-dire que le Saint-Esprit rend lui-même témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas moi qui dois se dire que je suis enfant de Dieu. Parce que ça, tout le monde peut le dire. Mais quand le Saint-Esprit atteste cela, alors là, nous pouvons être en paix. Comment peut-il attester que tu es un fils de Dieu Avez-vous vu effectivement une véritable naissance sans qu'effectivement que l'enfant puisse crier et parler effectivement Non, non, non, non, non, non, non. Alors, si l'enfant est né et qu'il ne parle pas, il ne bouge pas, bien qu'il soit né, mais c'est un enfant qui est mort. Comment on nous apprécie la naissance C'est quand l'enfant est et puis on tape un peu comme ça et l'enfant pleure. On sent qu'il bouge, effectivement. Il vit, en réalité, parce que, bon, il bouge. Sinon, il y a des naissances, mais des naissances qui sont donc aussi après, c'est la mort qui suit. Donc, mais, toi, maintenant, et moi, comment nous pouvons arriver à pouvoir réaliser que et ben, Saint-Esprit aussi a rendu témoignage que, ah ben, que nous sommes un fils de Dieu, dont nous sommes enfants de Dieu. C'est important, cela. Et nécessaire. C'est à quel moment que cela se passe Parce que d'abord, vous savez, dans les scènes Écritures que pour que moi je sois un fils de Dieu, je dois avoir la sémence de Dieu. C'est écrit, non Donc, d'abord l'assurance que j'ai eu la sémence. Quand je reçus cette sémence divine de Dieu, effectivement, ah, comme on l'avait dit, effectivement, en lui, nous avons cru. C'est pas vrai Et il nous a dit, à ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom, l'air de les pouvoir devenir enfants de Dieu dans lesquels sont nés de la Vous connaissez cela, bon, c'est vrai que je peux dire, et voilà que moi je suis né de nouveau, comme beaucoup le proclament. Mais comme nous l'avons dit aussi pour une naissance, lorsqu'un bébé il est né, il est né, on peut dire que un bébé il est né, mais s'il ne respire pas, s'il ne parle pas, s'il n'agit pas, c'est quand même une naissance, mais le bébé en question il n'est pas vivant, il est mort. Donc beaucoup peuvent proclamer ah j'ai mis au monde, mais tu as mis au monde quelqu'un qui est mort. Donc, quand on parle de la nouvelle naissance, il faut que, nous, que Dieu atteste que vraiment ça, c'est la naissance qui vient de moi, elle est vivante. et les vivants. Et la sémence qui a fait que cette naissance vienne effectivement à l'existence, eh bien, c'est la mienne. Parce que tout le monde peut programmer, je suis né de Dieu, je suis né de naissances. Dieu doit prouver qui est son fils, qui est sa fille, bien sûr. Vous savez, dans les scènes Écritures, dans le livre d'Esaïe au chapitre 43, il dit une chose merveilleuse. Dieu dit ceci dans Ésaïe 43, puis nous revenons dans ceci, effectivement. Regardez bien dans, dans, dans cela, Ésaïe 43. Et, il, il est souvent très précis et très clair. Hein. Quand il dit quelque chose, ben, il, il les déclare clairement, et, et pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, hein, qu'il n'y ait pas de flou, comme beaucoup font de flou artistique, qu'il n'y a pas de flou, mais lui, il est toujours sûr dans ce qu'il dit. Esaïe 43, il dit ceci je peux dire à partir du verset 5, il dit ne crains rien car je suis avec toi je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident je dirai au septentrion donne et au midi, ne retiens point maintenant écoute bien, il dit mais fais venir mes fils de pays lointains il ajoute et mes filles de l'extrémité de la terre verset 7 tous ceux qui s'appellent de quoi de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, et que j'ai formé, et que j'ai fait. Donc, en fait, le Seigneur, il connaît quand même les siens. Il ne va... Frère, si on est engendré de Dieu, on est né de Dieu, il doit quand même identifier que ça c'est à moi, parce que nous avons lu avec vous, je pense qu'il y a un bon bout d'ascendant, la parabole effectivement des, des livrets, vous connaissez cela dans la bonne sémence les, les, La bonne sémence, ce sont le fils du royaume. Et livré ce sont les fils du... C'est écrit. Donc il y a bien le fils et fille de Dieu. et aussi bien aussi les enfants de Satan. La sémence de, de l'ennemi, elle est là, c'est sûr et certain. Maintenant, vous savez, j'aime Dieu, frères et sœurs. Regardez encore pour que vous puissiez comprendre les choses comme elles sont. Quand il parle, c'est il ce qu'il dit. Dans Matthieu chapitre 24. Je pense que c'est cela, et regardez comment il spécifie aussi les choses, pour que nous comprenions quand même, et puis nous revenons vite dans ce que nous disons, comme la question qu'on s'est posée tout à l'heure, en fait, en réalité avec cela aussi, Matthieu, au chapitre 24, il nous dit une chose, hein? et voilà, il dit, Matthieu 24, juste verset 21, et puis plus bas il dit, Matthieu 24, verset 21, il dit, mais car alors la détresse sera si grande qu'il n'en a point eu de pareilles depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Verset 22 dit Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Donc Dieu, je vais continuer. Donc Dieu, effectivement, il montre dans son plan, dans son programme, la chose principale à laquelle il a les yeux fixés dessus. Et pour laquelle, tout qui tourne, effectivement, c'est un. Mais c'est la vérité, frère. Oui. Tout en vous ne vous rendez pas compte, frère et sœur, de l'importance que rêvait le fils et de fille de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il a tourné ses regards. Il n'est pas retourné, à tourner, cest pour voir les autres personnes sur la terre, effectivement, ou la nourriture du monde, effectivement. Non. Pour vers vers chercher diminuer des destinations, un peuple. Parce que s'il si, n'y avait pas ce peuple-là, oh. Dieu serait avec Israël. Il s'en occuperait. Pas du tout. Oui, monsieur. Mais, mais parce que lui me dit, mais j'appellerais. Son peuple était là disséminé. C'est pour démontrer sa puissance, mon frère sur la terre comme la bible a dit mais que la terre pour les sémences c'est le espèce chaque espèce c'est un espèce effectivement les faits qu'il avait il y avait des sémences déjà réparties là-bas dans la terre on a tant marqué c'est sort et pousse effectivement aussi d'une certaine manière ou d'une mais regardez bien il continue ici verset verset 23 dit si quelqu'un vous dit alors le christ est ici ou il est là ne le croyez pas car il s'élèvera des faux oint, des faux Christes et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges, des miracles, au point d'exéduire, s'il était possible, vous entendez cela au point de se s'il était possible même les élus. Vous voyez la place qu'avaient effectivement les élus en fait aux yeux de Dieu, même dans son programme. Il dit, avec tout, parce que vous savez, frère, quand il dit comme ça, ce que nous vivons dans un âge qui nous sommes dans lequel nous sommes, hein. regardez tous ceux qui s'élèvent aujourd'hui, qui s'appellent toujours en grande majorité les prophètes. Ah oui. Dans continents africains, africain, n'en parlons pas, parce que vous avez des prophètes ici, mais qui vous font ce qu'ils appellent des, des, des, des miracles. Quand vous voyez à la télévision, vous voyez, vous pouvez vous, vous vous, vous, vous, vous, vous, vous vous comprendre une chose. Quand vous voyez à la télévision, toutes celles-là qui vont même, bien, regardez, les côtés, dans les stades, c'est rempli du monde. Vous voyez, c'est rempli de monde. Et puis, ils vous font des miracles, ils disent, bon, ils vont sortir le feu par ici, par là, dessus comme ça. Et là, les gens qui disent, oh, ils sont vraiment. dit, mais est-ce que, est que là, Dieu n'est pas là, effectivement Parfois on se pose des questions comme cela. Quand on en voit effectivement comment ils distribuent effectivement ce qu'ils appellent des miracles. Mais regardez une chose. C'est qu'on a bien dit ce sont des faux prophètes. Des faux moins. Vous entendez cela Alors regardez, je vais vous expliquer quelque chose. Et ça, c'est. C'est la confession de l'un d'eux. Il dit, mais quand j'étais aussi comme cela, et je regardais les autres, je voyais qu'ils avaient des grandes églises, ils avaient beaucoup de monde à l'intérieur. Je ne sais pas comment raconter, ce sont mes oreilles ici qui ont entendu. Parce que je ne peux pas venir vous parler ici si je n'avais pas vérifié les choses. Alors il dit, alors mon cœur à moi ici, c'est, en plus il dit, mais Seigneur, je veux aussi avoir des grandes comme ça, quand je suis allé les voir. C'est prédicateurs que vous voyez tous là, effectivement, à la télévision, avec des fouilles, Oh, Dieu est avec eux. Non, ce sont des démons qui marchent avec. Maintenant, écoutez, je vais allé vers eux, je pose la question. Je dis, mais je voudrais aussi avoir aussi des foules comme ça, comme vous avez. Je voudrais aussi avoir aussi des grandes comme vous avez. Et alors, comment ça se fait avec Dieu Il dit, tu veux voir Il dit, viens avec nous. Et avec nous, on va avec vous, c'est lui, on va te montrer où on fait. Eh bien, la source, ce n'est pas qu'on va prier pour que Dieu fasse quelque chose. Non, ils ont quelque part quelque chose. Ils l'ont amené à la personne. Il dit, voilà, ce que nous avons là, nous l'avons eu de lui. Si tu dois avoir cela, voilà ce que tu dois il dit bon, Il dit, tu veux avoir des gens qui sont attirés comme des mouches pas de problème. Vous savez ce qu'on a fait, on lui a dit. Alors va prendre la tête d'un cochon. Je vais pas dans le mais c'est pour que vous compreniez. Parce que parfois, quand vous regardez, ah, qu'est-ce qui se passe Non, non, non, non, non, non. Satan, il est vraiment malin. Il n'a rien à voir avec les choses de Dieu, mais il fait en fait de la fumigène aux yeux des gens pour que les gens ne puissent pas écouter la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais prends, prends la tête de le cochon, fais ça, va enterrer cette tête de le cochon, c'est dans l'endroit où tu appelles, tu veux faire bâtir bah, une église. Tu enterres là, et qu'est-ce qui va se passer? Il dit, ben, vous savez ce qui va se passer? Il dit, mais, et, et parce que, je, d'abord, je, je, je, je, je, je vais pas raconter tout ça ici parce que c'est pas nécessaire. Mais il dit, mais, ils lui ont dit, quand il a fait ce qu'il devait faire, il dit, maintenant, qu ce qui va se passer? c'est que Quand la tête du cochon va pourrir, Qu'est-ce qui sort de ce cochon Des asticots. Il dit, autant les asticots sortiront, autant les gens vont venir. Parce que ces gens-là qui viennent, effectivement, ils sont attirés par les, ce qui a été enterré. donc, les asticots qui sont là, ce qui ferait que la foule viendrait, effectivement. Et quand cette foule-là vient, en fait, elle ne vient pas parce qu'elle est attirée par Dieu. Nous, c'est nous qui travaillons. Et puis il dit, vous allez remarquer une chose, c'est maintenant qu'on vous allez remarquer une chose, c'est qu quand, quand, quand ces gens-là font des miracles comme font des miracles il y a beaucoup de foules, vous n'entendrez jamais parler de Dieu, hein, ni de l'évangile. Il dit non, non, non, non, on ne parle pas de l'évangile. Si vous parlez de l'évangile, eh ben ça ne va pas marcher. Pourquoi ça ne va pas marcher Parce que la puissance de Dieu détruit. Et puis, ce qui est compris, c'est que les gens n'aiment pas l'évangile. Les gens, mais c'est vrai, les gens aiment les miracles. Ils aiment voir, mais ceci dit, mais comme les gens aiment les miracles, parlez seulement des miracles. Ils vont venir effectivement, mais quand vous touchez à Dieu, vous verrez que vos églises, oh. Alors, c'est ça qu'effectivement, que on comprend que ces gens, donc ces faux prophètes, ces gens, ils travaillent, tout ce que vous voyez sur Internet, qui font des miracles. Ils disent, mais ce ne sont pas des miracles. Ils disent, écoutez, on va vous dire. C'est important que vous compreniez parce que parfois vous rentrez dans le Seigneur, on ne voit pas. Non, nous voyons des miracles vrais de Dieu. Qu'est-ce qui se passe là-bas Il dit, nous allons trouver les gens, parce qu'on s'entend bien. Nous allons trouver. Il dit, on allons trouver des gens qui sont, qui sont bien là, mal, pas malades, effectivement. on dit, mais on vous paye, mettez-vous chaud de chaises roulantes. Et voilà, mettez-vous, allez, quand vous venez, vous faites, oh, oh, oh, asseyez-vous, faites comme ça, comme c'est C'est vrai ce que je vous dis. Il dit, quand on vous appellera, quand on vous priera pour vous, effectivement, levez-vous, comme ça. Ils, ont, ils font ça. Et puis, comment, comment est-ce qu'ils, quand ils disent, oh, madame, je vois que tu, il y a il dit, non, comment, comment, comment on fait? On a parmi les, les gens qui travaillent avec nous, en fait, il y a des gens qui sont, des personnes qui viennent. Puis ils appellent à côté. Vous venez de quel pays? Disent, ah, non, non, non, non, Voilà. Qu'est-ce que vous avez compris? Vous avez pour qu'on puisse vous dire que la, la personne commence à dire, ah, ça, ça, ça, ça, ça. Et puis, paf, paf, les, les soi-disant prophètes, il dit quelque part en attendant, il lui envoie le message. Madame, tel que tu verras bien, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel. Il a fait, il dit ça, ça, ça, ça, ça, ça, dans sa vie. Puis il vient, oh, alléluia. Je vois Dieu, je vois Dieu, je vois Dieu, je vois Dieu. Je veux... Dieu, Dieu, Dieu, Dieu, Dieu, Dieu, Dieu, mais montre-toi, madame, toi, tu viens de... de la Chine. Et puis, ton papa, tu étais avec le sud de la. Et c'est comme ça. Mais ce que je vous dis, c'est vrai. C'est parce qu'il s'est converti, il a demandé pardon au Seigneur pour que... Et, tout ce qu il a... mais est... Et vous, quand vous voyez, ah, mais il n'y a rien de Dieu dedans, c'est démoniaque. Ce dont nous avons nous avons quelque chose de particulier, c'est que le Dieu vivant agit dans sa part. C'est pour ça qu'on ne cherche pas la foule. Ce qu'on cherche, c'est la qualité des âmes qui viennent, qui croient à la part. Et c'est Dieu qui attire effectivement ceux qui sont à lui. Donc, c'est comme cela qu'il dit que les élus seraient séduits si cela était... Mais c'est impossible qu'un élu soit séduit parce que son père a placé quelque chose qui fait que parfois il dit, mais ça passe pas trop bien. Comment ça passe pas parce qu'il a profondeur là-dedans C'est pour ça que le diable combat les élus. Il va pas combattre les soi-disant croyants parce que c'est un problème pour lui. Mais il pourra jamais éteindre la flamme que Dieu, à moins que toi-même. Ah oui, parce que le problème c'est toi. Parce que Dieu t'a donné tout ce qui était nécessaire. Donc, tous les domaines de ta vie. Je vais terminer avec. Dans tous les domaines, est-ce que vous suivez Amen. Dans tous les domaines de votre vie, peu importe le combat que vous avez, peu importe le souci que vous pouvez avoir, peu importe les, dégâts, les situations que vous pouvez avoir, n'oubliez jamais ceci. Vous avez la victoire. Amen. Il nous a lus. Il nous a lu. Vous avez entendu cela. J'aime Dieu. Comme il conduit les choses maintenant. Psaume 82. Vous avez ce nom Prenons pour que vous puissiez voir. Regarde comment. Dans les Psaumes 82, et Dieu lui-même nous parle et nous dit et nous montre des choses. Frères et sœurs, les diables ne peuvent pas voir les déçus sur vous. Amen. Ah, ça semble comme, il donne l'impression comme si j'ai dominé, j'ai fait. Non La semence divine de Dieu, on ne peut pas la dominer. C'est elle qui domine. Déjà depuis le début, Dieu a parlé à Adam. Parce que nous avons été ramenés. C le plus important pour toi et moi, c'est ça. Amen. L'épée de l'esprit. Oh mon frère, oh mon frère. Le diable ne peut pas tenir devant. C'est pour ça qu'il va appuyer les gens pour vous insulter, pour que vous entrez dans ce... Parce qu'aussi longtemps que tu es fort, il sait qu'ici je ne peux pas faire de cette personne. C'est vrai avec toi ma soeur. Dieu veille. Amen. Satan va chercher les problèmes au gauche pour te mettre dans, dans les situations, toujours penser non, c'est vrai. Et quand tu es tellement perturbé, eh ben, il prend davantage. Mais quand tu te réveilles, il dit non. Il, il est écrit. La victoire est pour moi. Il est mort pour moi. Même si je suis plus bas, je vais me relever. Cette fois les justes tombent, cette fois les amis les relèvent. À notre Dieu qui ne se laisse pas de pardonner. Dieu t'a accordé le pardon et tu le sais. C'est pour ça que quand tu n'es pas bien, quand tu as quelque chose qui n'est pas bien, ton âme en toi travaille, tu n'es pas tranquille, Seigneur, pardon, tu... Les gens, les gens disent, oh, pardon, non, toi tu es là, pardon, jusqu'à ce que tu sens que ah, la paix rentre. C'est pour toi que Dieu l'a fait en fait, parce que, vous savez, c'est merveilleux frère l'évangile, la Bible nous dit une chose, que, il n'y a plus aucune condamnation... Vous connaissez cela Romains chapitre 8, je pense que. Juste là, puis nous, nous retournons au psaume 82. Romains, Romains, Romains. Romain. Oui, parce que les gens peuvent dire, non, frère, nous devons savoir où nous en sommes avec notre Seigneur. Même si nous pleurons, nous savons, on pleure, on dit, mais merci Seigneur, quand même. Il y a, nous avons la victoire. Oui, oui, oui, oui, oui. oui. Et tu as mal, mais merci Seigneur, parce que, heureusement que tu es vivant. Ah oui, donc nous devons comprendre, c'est important de louer le Seigneur dans toutes les circonstances. Amen. Il nous a dit, réjouissez-vous. Hein? Et nous, nous devons nous réjouir. D'un moment difficile, je me réjouis quand même. Bien que je pleure, je dis gloire à toi, puisque tu m'as connu, Seigneur. Amen. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Alors maintenant, dis-moi, mais c'est la vérité. Merci, Seigneur. C'est la vérité. Parce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que Paul nous dit? Plus loin encore, regardez très bien. Il nous dit, parce que vous direz, oh frère, c'est possible. Regardez très bien. Paul nous l'a dit ici. Et verset 31. Qu que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré lui-même pour nous tous, comment nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Maintenant, écoutez bien. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui donc le condamnera Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Donc, on dit qu'il n'y a plus aucune condamnation. Pour ce... Oui, Satan va chercher à pouvoir effectivement aussi réveiller les choses qu'on avait fait dans le passé, ceci et cela. Mais le Seigneur, notre Dieu, sait qu'effectivement que toi, mon frère, et toi, ma soeur, pour toutes ces choses-là, tu as pleuré au pied du Seigneur. Est-ce que, est que vous comprenez cela Parce que, nous étions tous du même nombre. Mais les jours où on a entendu l'évangile, qu'est-ce qui s'est passé On a commencé à pleurer. Seigneur, pardon mon Dieu, je ne me rendais pas compte que tu aies pitié de moi. Donc, tu as imploré la grâce du Seigneur pour que tout ton passé, tout ce qui était effectivement, soit complètement effacé. Tu es fait. fait. Donc, comme tu l'as fait maintenant tu as dit Seigneur, qu'est-ce que tu as dit Seigneur Viens entrer dans mon âme. Amen. Et qu'est-ce qu'on dit Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, ta condamnation, ma condamnation, il avait déjà porté cela. Amen. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il a fait à moi Est-ce que vous suivez Est-ce que vous êtes présent Qu'est-ce qu'il a fait maintenant C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes justifiés par la foi en Jésus. Donc justifié, ça veut dire que tu n'as jamais péché. Je n'ai pas dit tu n'as pas pardonne-moi, mais, pardonne mais c'est comme si tu n'as Vous avez compris, non Amen. Donc ça veut dire que Dieu entrant en toi, Christ entrant en toi, il n'y a plus de condamnation. Amen. Ça veut dire que moi ici, c'est pour ça que je dis, mais je suis justifié. Par la foi, ce qu'il a, qu'on y avance. il a aussi prédestiné, semblable à l'image de son fils. Moi aussi, longtemps que je m'accroche au fils, <rire> où veux-tu que j'y aille <rire> Tu veux m'envoyer où, puisque je suis avec les fils Là-bas, dans, le, dans les bas-fonds inférieurs, il ne peut pas y aller. Il a déjà été une fois. C'est terminé. Est-ce que vous comprenez Donc, c'est pour dire que l'enfer n'est pas à votre place. Aussi longtemps que je... Mais c'est vrai, frère. Bon, si tu avais Christ, tu vas aller faire quoi en enfer Est-ce que vous comprenez C'est en fait quelque part un moment où vous devez être rassuré en disant « Mais Seigneur, si moi je ne t'avais pas. » C'est sûr et certain que mon salut même serait incertain. Donc toi, tu es la certitude de mon salut. C'est pour ça qu'on dit « Mais Christ en vous, l'espérance de là. » Voilà mon frère. Voilà la chose que les frères et sœurs dit, Nous devons pas être comme des catholiques ou des protestants. Je ne sais absolument rien quand on parle. Nous, quand on parle de si Jésus, notre cœur dedans se meut, mon frère. Tu peux pas me dire, ah bon, j'ai entendu ça, j'ai fait 40 ans dans le message. frère, et soeurs, ça veut dire que tu n'as pas l'esprit de Christ. Chaque fois qu'on parle de lui, tu te souviens, Seigneur, si si toi, tu n'étais pas venu, après, après, je n'aurais même pas à être... Parce qu'il dit, après. mais vous, vous souvenez-vous, c'est-à-dire sans Christ. Oh. Sans espérance, sans foi, sans Dieu. Donc Seigneur, tu es venu, donc j'ai Dieu maintenant. Alors si Dieu est pour moi maintenant, qu'est-ce que les démons pourront me faire Ils pourront me combattre, mais jamais ils ne me vaincront. Vous avez, je vais terminer, frère, vous avez lu, j'ai lu seulement à partir du verset passé, mais verset plus bas, mais vous avez lu le début du verset. J'ai dit, j'ai dit que tu es bon, mon père. Il dit, je t'appelle par ton nom, car tu es à moi, Esaïe 43. Bon, nous lisons, puis nous allons prier. Regardez bien. Nous te... Bon, c'est vers chapitre 6. Nous, nous, nous terminons par Esaïe 43. Regardez bien. Il dit, je t'appelle partout. C'est pour ça que nous devons comprendre, frère, ce que Dieu est, est pour nous. Et, et, et, et ce qu'il fait pour Et puis nous, nous allons retourner dans le psaume 82. C'est vrai, j'ai l'éveillé, le psaume 82. Oh oui, ah, oui, Esaïe... Euh, 43, regardez frère, regardez mon frère et ma soeur, regardez 43, qu'est-ce qu'il nous dit ici Ah, ainsi parle maintenant l'éternel qui t'a crié, au Jacob, celui qui t'a formé, au Israël. Il dit, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Ah, ah. Si toi, tu traverses les eaux, je vais t'abandonner Qu'est-ce qu'il a dit Voilà, il n'a pas dit que mon âge, mais moi, je serai... Avec toi. Et puis il continue en disant On dit, mais, mais, mais et les fleuves ne te mangeront point. C'est-à-dire que quel est le problème qui peut venir sur toi Parce que quand le problème vient, je suis là. Je t'ai dit que je suis un secours qui ne manque jamais. Autant de là. Voilà. Et puis je t'ai dit à toi invoque-moi dans ta détresse. Amen. Ah bah. Je te délivrerai. Et qu'est-ce que tu vas faire Tu me glorifieras. C'est ce que j'aime chez toi. Parce que je veux que tu me glorifies. C'est ça mon frère et ma sœur. Donc l'éternel nous entoure pas derrière, pas devant, de tous côtés, de toutes parts, effectivement. Il veille sur nous. Alors nous continuons. Il dit mais il dit même, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. On peut t'injecter des vaccins, n'importe quoi ah, que ceci. Tout... Mais c'est vrai mon frère. Et oui, on peut te faire avaler beaucoup de choses que parfois tu ne connais pas. Moi, je veille sur ton instrument. Oui. oui. Vous ne réalisez pas, en fait, ce que... Nous l'avons lu, je vais la lire tout à l'heure. Nous, nous, nous ne réalisons pas, en fait. J'ai pris que Dieu nous aide, frère, que nous puissions chaque jour réaliser ce que nous sommes, la grâce que nous avons, la part de Dieu, pour que quand on vient dans sa maison, ce n'est que la flamme. C'est que Dieu a fait pour moi. Je n'ai pas entendu. Est-ce que vous pouvez chanter Bon, allons-y. C'est que Dieu a fait pour moi. Je ne saurais tout raconter. C'est que, que Dieu a fait pour moi. Je ne saurais tout raconter. Que Dieu. A... Mais oui, continuez je ne saurais tout raconter. Hey. Il m'a sauvé, il m'a. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. J'ai vu pour lui. Alléluia. Hey, mais je ne sais pas, frère. Hey, je ne sais pas si vous sentez. J'ai vu pour lui. Alléluia. Alléluia. Frère, tu es ici, tu vis pour qui et quand tu dis ce que Dieu a fait pour moi, quand hein, tu dis, mais mon Dieu d'amour, j'ai vu pour toi. J'ai vu pour... Continue un tout petit peu, je continue ici après. Continue. J'ai vu... Pour lui, Alléluia. Alléluia. Vous chantez, non? Pour lui, Alléluia. J'ai lui à Dieu. Lui... Oh, moi, j'ai vu pour lui... Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Mon frère et ma soeur. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Moi, j'ai vu pour lui. Gloire à Dieu. Parce que mon Dieu est plus grand. C'est lui qui est en toi est plus grand. Qui est en toi. Mais Jésus est Christ, mon frère. Il continue à le faire jusqu'aujourd'hui. Il ne t'abandonnera point. Il ne te laissera point. Il pourvoira même dans les moments les plus difficiles. Quand tout sombre, sombre, effectivement, c'est à ce moment-là que Jésus notre Seigneur vient. Nous lisons le psaume 82, frères et sœurs, et, et, et, et voilà comme il nous dit. Et, et, et puis nous allons prier ensemble. Ah, il est bon de louer Dieu. De l'aimer, de l'apprécier à sa juste valeur, parce qu'aucune personne n'est semblable à ce, ce Jésus que nous aimons. Alors il dit, effectivement petit au aussi, il dit, il dire verset 6, il dit, il dit, verset, verset, il dit, il dit « J'avais dit, vous êtes des dieux, parce que vous êtes tous fils du Dieu. » Très haut. Ah, c'est ça, quand quand on est fils du Très haut, hein, <rire> il dit, mais et comme nous l'avons dit, de là, effectivement, mais comment je peux savoir que... Merci beaucoup. Comment je peux savoir effectivement que je suis né des dieux, fils de Dieu, effectivement aussi, parce que c'est vrai que nous l'avons entendu, la naissance, évidemment, il faut que il y ait la vie, en fait, effectivement. ah oh, ça, non, La naissance, et, et comment moi je peux savoir que je suis né des dieux, parce que Dieu... Si mon grand ici, Christian, là, effectivement, il regarde, il va bien savoir, on lui dit, mais où sont donc euh, tes enfants Il va en vient, citer tel. Il cite tel, effectivement. Et, il sait que <rire> Daniel, c'est le mien. Il sait que Anne-Gaël, c'est la mienne. Il sait que David, <rire> et puis notre... Euh, <rire> donc euh, Christian quand il regarde cela il dit, eh, c'est à moi. Vous comprenez Si un homme peut reconnaître effectivement ce qui sont et qu'il peut identifier cela sans même s'il avait les yeux fermés, que Marie-Élie, j'allais c'est notre soeur Rosalie. Donc Marie, Marie-Rose, Marie-Rose, Marie Bon, vous connaissez son nom. Et même quand il, papa, il a les yeux fermés, qu'elle pense ou il parle ou elle chante quelque part, il se dira, ça c'est la mienne. C'est vrai. C'est comme aussi euh, notre soeur, Maman Sarah, hein? euh, quand euh, son bataillon se met ici, avec les yeux fermés, il entend, hum, ça c'est la voix de la mienne. Même les yeux fermés, chacun de vous est comme ça. « Ah oui, il a dit mes brebis, voix, moi ma voix. Donc, effectivement, si, si toi et moi, nous votons comme ça, et Dieu ne peut pas identifier les siens, bien sûr qu'il il identifie. Et comment il prouve au monde que celui-ci est mien Parce que toi, tu as testifié dire, Oh, je t'accepte, mon Dieu, tu es mon sauveur et mon roi, je t'aime de tout le monde que je veux pour toi. » Dieu regarde, mais Dieu doit aussi prouver que ta foi, elle est vraie, que tu es né de lui. Et comment il parle effectivement mais en te mettant le seau dessus. Amen. Il vient comme il a fait à, à Adam, il a enlevé les choses qui étaient la religion. Il a bien mis la peau. Amen. Il dit voilà maintenant ça, on peut savoir. que tu... Donc il a mis la peau. Donc toi aussi et moi. Ah oui, quand nous disons que nous sommes fils de Dieu, Dieu doit montrer effectivement que nous sommes de lui. Parce que Dieu est esprit. Il vient, il met son esprit, bien sûr. C'est pour ça que les saints inspirants témoignage à notre esprit que nous sommes vraiment fils de Dieu. Alors je suis tranquille sur le chemin. Quand je suis fils de Dieu, il a dit, vous êtes des dieux. Et cependant... Vous voyez, quand on est, parce qu'on est dans la chair. Souvenez-vous, frères, oh que Dieu nous aide vraiment, frère. Nous, nous avons un maître merveilleusement glorieux, parce qu'on va dire, mais frère, quand même, toi, mais oui, c'est vrai. Parce qu'il nous a montré comment nous devons être sûrs et certains sont fils de Dieu, même dans notre état, parce qu'il était 100% homme et 100% Dieu. Il a été tenté comme nous aussi, parce qu'il était un homme, et cependant, il était les dieux tout puissant Amen. C'est pour ça qu'il nous dit ici, vous êtes des dieux. Mais cependant, regardez très bien, vous êtes des dieux, n'est-ce pas non? Vous êtes, fils du, du, du. vous êtes vous êtes tous, tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Aussi longtemps que nous sommes dans la chair, il y a bien des faiblesses. Mais quand nous passons cette voie, nous sommes fils de Dieu. Amen. Nous avons la puissance, Amen. nous avons l'autorité. C'est pour ça que nous sommes appelés à pouvoir dominer sur... Ah oui, parce qu'il nous a donné le pouvoir pour Amen. cela. Si vous faites mourir les herbes de la chair, Amen. vous vivrez. C'est pour ça que Dieu nous conduit toujours à pouvoir regarder la chose qui est plus importante, effectivement. C'est ce que lui, il est pour nous, ce qu'il fait dans mon cœur. Et quand je regarde mon frère, je regarde ma soeur, qui est-ce que je vois je ne vois pas l'homme charnel, je ne vois pas le monsieur charnel, je vois aussi un fils de Dieu. Amen. Alors, si nous sommes fils de Dieu, eh bien, nous nous aimons. Et, et l'amour n'a pas de frontière. C'est pour ça que l'amour de Dieu ne choisit pas la tribu dont nous venons. Est-ce que vous comprenez Ah, oh, parce qu'il est de ma tribu, il est de mon pays. Il ne connaît pas le pays. Le seul pays qu'il connaît, effectivement, c'est ce royaume dans lequel nous nous avons été appelés. Frères et sœurs, il faut que vous vous éprouviez vous-même aussi. Pour voir si réellement vous ne clamez pas des choses que vous n'avez pas. Des titres de fils de Dieu ou de fille de Dieu que vous clamez, j'en suis. Mais tu es toujours en guerre avec les gens. Un fils de Dieu, c'est un fils de paix. Et un fils de Dieu, il pardonne. Même les mal qu'on peut lui avoir fait, il pardonne, tout. il ne garde jamais. Il pardonne toujours, ça vient. Il pardonne, il passe dessus. Et comme nous l'avons entendu, je crois que nous l'avons entendu du dimanche. Oh, Dieu du ciel l'état on fasse vite. Hein. Comme nous l'avons, c'est vrai. vraiment. On aimerait tant aussi qu'on enlève le couvre-feu. Et puis nous voulons veiller aussi, non Comment veiller quand il y a couvre-feu Que Dieu nous aide, qu'on enlève le couvre-feu puis nous pouvons veiller pour lui dire, Seigneur, mais si quand il y avait couvre-feu, on était toujours stressé, maintenant tu en as enlevé, les nous veiller maintenant. Est-ce qu'on pourra le faire? Amen. Ah, gloire Amen. à Dieu! Les venons, nous allons prier. C'est que Dieu a fait pour moi, je ne saurais raconter. C'est que Dieu a fait pour moi, je ne saurais tout raconter.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 que tu as vu je ne saurais tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a l'a oui. Moi je Je veux chanter